When you pass through customs, la douane, the customs officer will ask you, where do you live? Who habitez-vous? And then, where have you been? Who êtes-vous allé? Then the well-known question, have you anything to declare? Avez-vous quelque chose à déclarer? If you have nothing to declare, you'll reply, Je n'ai rien à déclarer. Did you buy anything? The customs officer will ask. Avez-vous acheté quelque chose? If you didn't buy anything, you'll answer, Je n'ai rien acheté. Où habitez-vous, <coughs> monsieur? <coughs> <coughs> Pardon? Vous habitez à mont votre passeport, s'il vous plaît, monsieur. Oh, oh. Votre passeport est dans votre bouche. Oh. Ah, vous habitez à Montréal. C'est ça que j'ai dit. Où êtes-vous allé, monsieur? Oh, je suis allé partout, partout, partout. Avez-vous quelque chose à déclarer? Euh, non, je n'ai rien, ah, rien à déclarer. Rien à déclarer? Rien. Avez-vous acheté quelque chose? Euh, non, rien. Je n'ai rien acheté. Absolument rien? Absolument rien. Bon. Alors, vous pouvez passer, monsieur. C'est tout? C'est tout, monsieur. Je... je peux vraiment passer? Oui, monsieur. Oh. Merci, merci. <rire> Hé, hey, monsieur. Oui? Revenez. Revenez! « Avez-vous quelque chose à déclarer? »« Have you anything to declare? »« Je n'ai rien à déclarer. »« I have nothing to declare. »« Avez-vous acheté quelque chose? »« Did you buy anything? »« Je n'ai rien acheté. I didn't buy anything. » You may be asked to open your suitcase. Which one? This suitcase? Cette valise ici? Or that suitcase? Cette valise là? Now, if it's locked and if you haven't got the key on you, you'd say, « Je n'ai pas la clé sur moi. » Or, the key isn't in my pocket. La clé n'est pas dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez votre valise, s'il vous plaît, monsieur. Et... Quelle valise? Cette valise-ci. Ah oui, cette valise-ci. Non, pas cette valise-ci. Cette valise-là. Oh, non, pas cette valise-là. Pourquoi pas? Cette valise-ci est bien meilleure. Elle est belle, hein? Cette valise-là. Donnez-la-moi, s'il vous plaît, monsieur. Ouvrez votre valise, monsieur. Je ne peux pas. Pourquoi pas Je n'ai pas la clé. Donnez-moi la clé. Je, je n'ai pas la clé sur moi. Est-ce qu'elle est dans votre poche Non, non, elle n'est pas dans ma poche. Pas dans ma poche. Voyons, monsieur. Non, non, non. Ah. Et ça, qu'est-ce que c'est Cette valise-ci. This suitcase, cette valise-là, that suitcase. Je n'ai pas la clé sur moi. I haven't got the key on me. La clé n'est pas dans ma poche. The key isn't in my pocket. If you say you have nothing to declare, the customs officer may prompt you, no tobacco, pas de tabac. If you don't smoke, you say, je ne fume pas. Or you may be asked, no alcohol, pas d'alcool. I don't drink, you might answer, je ne bois pas. Finally, Just to make sure you aren't trying to sneak in the crown jewels, the customs officer may ask, No jewels? Pas de bijoux? Ça, c'est la clé de cette valise-ci. Ah. Et où est la clé de cette valise-là? Dans cette valise-ci. <laughs> Ouvrez cette valise-là. Vous avez rien à déclarer, hein? Euh, non, rien à déclarer. Pas de tabac, cigare, cigarette? Pas de tabac, je ne fume pas. Vous ne fumez pas. Non. Pas d'alcool, whisky, vodka, cognac? Ah oh non, pas d'alcool, je ne bois pas. Vous ne buvez pas Non, jamais. Je veux dire, oui, je, je bois de l'eau, je bois du lait, de l'orangeade, de la limonade. Évidemment, vous buvez de l'eau, du lait, du jus d'orange, de la limonade. Mais est-ce que vous buvez de l'alcool euh, Non, je ne bois pas d'alcool. Pas de bijoux Pas de bijoux. Rien, rien, rien, rien. Pas de bijoux. Vraiment, monsieur. Vraiment, vraiment. On va bien voir. Pas de tabac. No tobacco. Je ne fume pas. I don't smoke. Pas d'alcool. No alcohol. Je ne bois pas. I don't drink. Now here's the complete sketch again. Où habitez-vous, monsieur? Pardon. Vous habitez à mont -ou -ou -ou. Votre passeport, s'il vous plaît, monsieur. Votre passeport est dans votre bouche. Ah, vous habitez à Montréal. C'est ça que j'ai dit.